Bonjour, nous sommes des éco les éco-délégués du, du collège Les Ferrières et nous préparons des nichoirs ainsi que des plantes pour euh, la biodiversité. Bon, en fait on est en train de calculer euh, le nichoir pour mettre des centimètres en la surface. Donc là on va aller regarder où est-ce qu'on pourrait mettre les bulles des, des plantes euh, à bulles. Et euh, où est-ce qu'on va pouvoir faire germer nos petits pots Alors nous sommes au début du printemps et les éco-délégués ont eu envie pour, euh, pour favoriser la biodiversité dans le collège de semer des graines, des graines de fleurs, de plantes, de, de plantes aromatiques, euh, de, de tailles différentes. Alors on a fait cette année on a fait un achat euh, et on compte sur une bonne volonté aussi pour, pour pouvoir... Récupérer des graines, pour se les échanger pour, pour, pour enrichir aussi euh, la, la, la, la, la diversité de fleurs et de plantes qu'on a. Ils apprennent, ils font des calculs de surface, euh, ils font des plantations, ils mettent les doigts dans la terre, c'est concret et ils font bien. Ils font